Bonjour à tous, nous sommes le 20 avril 2021. J'aimerais regarder avec vous, bien entendu, euh, le budget euh, du Canada hier euh, par à Freeland euh, qui a tout simplement déposé un nouveau budget de 100 milliards de dollars, euh, euh, comme promis, beaucoup d'argent euh, encore à venir et on va regarder ça euh, ensemble, là, essayer de... de peut-être décortiquer ça, et euh, plusieurs mesures qui sont maintenues, euh, on n'a pas parlé euh, de salaire de base universel, c'est un peu comprenable mais on voit très très bien dans le budget euh, le plan qui euh, euh, qui s'implante tranquillement, euh, et euh, on reconnaît certaines fautes euh, qui ont été faites euh, du au fait du, du confinement, euh, des confinements, euh, et euh, on reconnaît aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont souffert dans les par des CHSAD ici au Québec, mais on parle un peu partout, euh, donc euh, on parle de la défaillance du système de santé, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Christian Furlan, et elle s'en excuse. Euh, donc, euh, regardez le budget, avant de regarder le budget, j'aimerais tout simplement regarder euh, les marchés, euh, Comment et la raison est très très simple, c'est qu'on est encore dans une euphorie totale, euh, euh, on va mettre ça comme ça. On est encore en euphorie totale et euh, tout simplement euh, dans l'extrême, on est dans les extrêmes encore. J'avais plusieurs graphiques, euh, peut-être celui-là, où on voit encore euh, que le, le, la gauche là, du euh, peur euh, euphorie, bien, on est encore euh, vraiment vraiment dans l'extrême et là on commence vraiment à craindre une à craindre une correction qui, avec raison, parce que cette correction est attendue, euh, euh, c'est sûr, parce que dans le fond, on peut pas monter à, à l'infini. Et euh, le deuxième graphique, tout simplement, c'est encore ça... Euh, euh, ben, c'est la banque du Japon qui craint une correction de 10% du marché et ce serait pas une correction qui mettrait en cause tout simplement, euh, qui mettrait en cause que tout va s'écrouler parce que dans le fond, moi je pense encore, les gouvernements sont là et Christian Freeland dans son discours a dit exactement ce que euh, ben, la Fed euh, Jérôme Powell ou Janet Yellen dit aux États-Unis euh, on va continuer jusqu'à ce qu'il faut qu'on euh, ce qu'elle a dit en conclusion, elle a dit qu'il n'y avait pas de limite, dans le fond, elle a prononcé les mêmes mots, j'ai écouté au complet le budget et j'ai le budget... de. On va pouvoir consulter c'est sûr qu'on pourra pas tout voir là, dans le fond parce que beaucoup beaucoup de, de choses mais je vais vous donner quand même les grands points les, les, les points importants là, du budget là. et euh, c'est ça c'est que les marchés dans le fond peuvent peut-être connaître une correction et la relation qu'il y a entre le budget et euh, le budget qui vient de sortir c'était pour vous faire ressortir que tout est maintenu encore artificiellement l'argent qui va être injecté euh, on dit qu'on veut euh, vraiment que la relance se produise, mais on a euh, mis tout sur le dos de la crise euh, due au COVID, mais on sait très très bien qu'on était dans une euphorie boursière et on a connu euh, des gringolades pas mal importantes et là encore on est dans une euphorie et je pense que les gouvernements craignent que ça se plante euh, un trou, donc ils vont être là encore pour intervenir et c'est ce qu'ils ont dit euh, dans le fond, il est hors de question pour eux de, de laisser euh, s'écrouler les marchés, euh, c'est clair et net euh, euh, l'argent c'est eux qui la créé à partir de rien euh, là c'est sûr que c'est aux États-Unis qu'on contrôle tout mais au Canada aussi euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de personnes qui vont euh, euh, être, et euh, qui vont bénéficier encore une fois des programmes euh, qui vont être instaurés. On a la prolongation de la PCRE ici jusqu'en en septembre, le 22 septembre. Ça c'est une des mesures. Et pour euh, vous donner la similitude de ce qui se passe aux États-Unis, c'est une nouvelle que j'ai prise ce matin. C'est, là, c'est mal traduit. Les Américains sont payés. Euh, ce que l'économiste dit en, en, en gros, c'est que aux États-Unis, euh, c'est plus payant pour pas euh, pas tout. Pas tout. Pas les, les grandes classes, là, excusez, je vais arrêter ça. Mais pour euh, les... les... Ah, on va l'arrêter de toute façon, mon, mon vidéo est partie, mais euh, tout simplement pour vous dire qu'aux États-Unis, ce qui est euh, euh, préoccupant pour euh, certains économistes, c'est que si, mettons, tu as connu le chômage, ou euh, en voit de connaître le chômage, tu as tellement d'aide, euh, tu es tellement, euh, tu as une aide supplémentaire, tu as une aide plus au bon et alimentaire, tu as une aide, tu beaucoup, beaucoup d'aide qui te permettent d'avoir plus d'argent que si tu retournerais travailler. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, c'est la même chose qui se produit ici au Canada, ben au Québec. Là. Euh, beaucoup, beaucoup de d'emplois de, disponibles, mais une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore sur les programmes et euh, n'ont pas l'intention d'arrêter d'être sur ces programmes-là jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc, euh, l'été, on va avoir encore une pénurie d'emplois euh, qui va faire en sorte que, justement, on puisse euh, euh, avoir des... des, des euh, euh, des, des emplois euh, qui ne seront pas comblés parce qu'on a 150 000 emplois en ce moment au Québec qui ne sont pas comblés et ça va continuer parce que les personnes sont pas naïves, ils se disent que s'ils peuvent avoir euh, de l'aide de la part des gouvernements euh, bon, pourquoi pas euh, rester chez nous et et avoir la PCRE et euh, d'autres d'autres aides là euh, et c'est ça qu'ils font et je on va regarder un peu le budget, là euh, ça c'était ce que je voulais vous montrer, dans le fond le budget lui-même euh, il est disponible en PDF. Euh, ok, là je le Vous allez tout simplement sur le site du gouvernement du Canada. Vous cherchez budget euh, fédéral 2021. Vous allez avoir le budget. Ici je l'ai euh, téléchargé en PDF. Euh, je vais vous montrer ça comme ça, mais tout simplement, euh, on n'ira pas tout voir ça, mais j'ai marqué quelques points là. Euh, euh, bon, ça, c'est la table des matières, après de ce que... Ce que Christian Fruinen a dit euh, d'entrée de jeu, là, elle a parlé, parlé beaucoup, beaucoup de, du COVID, que le COVID a causé la récession, d'un, c'est pas vrai, parce que le COVID était là en, en janvier, on commence à en parler, en février, et Trudeau voulait pas fermer les aéroports. Euh, personne ne se souciait vraiment de la COVID jusqu'au jour où les marchés euh, sur... Euh, euh, sur-euphorique, euh, ont craché, mais de très, très, manière très, très importante. Et là, ce qui est arrivé, vous savez très, très bien, on a tout mis sur le dos de la COVID. On a lancé des nouveaux plans mondiaux pour essayer de solutionner les problèmes causés par la crise de la COVID. Et là, on a commencé à implanter des mesures. Donc, euh, bon, perturbation, c'est ça que qu'elle a parlé au commencement. C'est vraiment le, le, littéralement ce qu'elle a dit, là. Euh, là, elle a parlé justement qu'il faut accélérer l'élan économique en injectant beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans le système. Euh, elle a mentionné euh, qu'il fallait absolument euh, repartir, rebâtir un nouveau euh, un nouveau Canada, là, euh, euh, tout simplement comme un peu partout, comme euh, c'est dit au, au forum de Davos euh, sur euh, une économie verte, mais Malheureusement aujourd'hui, elle a parlé des vaccins aussi, mais malheureusement aujourd'hui, on voit très, très bien que la vaccination on essaie, on a même engagé des camions crieurs euh, dans les rues de Montréal pour inciter les personnes à aller se faire vacciner, ça me fait penser de la propagande des années 30 euh, euh, c'est drôle, c'est risible mais euh, c'est de la manière qu'on s'y prend pour faire en sorte que les personnes puissent être convaincues d'aller se faire vacciner mais c'est pas ce qui euh, se passe en ce moment, beaucoup de personnes refusent de se faire vacciner, dont moi là. donc euh, là c'est ça on, on a parlé de ça, mais je voudrais vraiment y aller au niveau du... Euh, pas aller au niveau politique, si c'est bien, si c'est mal. Euh, Qu'il y ait beaucoup d'argent dans le système, si c'est bien, si c'est mal. Euh, je vous dis tout simplement euh, des faits et ce qui va arriver euh, avec euh, ces argents-là qui vont être injectés dans le système. Mais là, il parle des vaccins, c'est sûr. Protéger nos aînés. Elle a parlé justement que euh, euh, on a euh, on a euh, failli à la tâche de protéger nos aînés. Elle dit elle le dit elle-même et moi, je le vois très, très bien au Québec. Dans le fond, le système des santé euh, a été très très... Bien, tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID, là, beaucoup de morts inutiles, euh, on n'avait aucun médicament, on avait peut-être pu prendre des médicaments qui avaient été suggérés comme euh, l'hydrochloroquine, d'autres médicaments, au moins, pour euh, soulager certaines personnes. On a biffé ça en attendant un vaccin qui... Euh, qui se tarde à se faire, on, on se tarde à se faire injecter parce que, dans le fond, il y a certaines thromboses. On n'ira pas dans le, le paranoïaque, là, dans le sens qu'il n'y a pas tout le monde qui meurt, là. Il y a certains cas de thromboses. Moi, je n'irai pas parce que ce pas un vaccin. Hein. C'est vraiment un, comme un OGM, là. L'organisme modifié, on veut. Donc, je n'irai pas pour ça, là, mais de toute façon, ça me regarde. Je n'influence personne à se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Donc, euh, c'est ça. On a parlé justement du soin aux aînés. Euh, ben, on veut investir dans la recherche de la science. Un plan pour euh, réouvrir ré les frontières. Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Mais moi, ce que j'ai fait, tout simplement, là, euh, j'ai lu tout ça, puis je voudrais pas aller vous... Euh, euh, qu'on regarde ça d'une manière euh, détaillée, parce qu'on finira pas. J'ai simplement un certain point euh, que je vais vous euh, vous donner, que j'ai remarqué dans le discours de Chrystia Freeland. Euh, ben là, c'est ça. Comme je vous avais dit... Euh, on a parlé beaucoup de COVID. Euh, on a dit que la récession était causée par le COVID. C'est faux. Euh, transformation économique mondiale vers le vert. Ça, c'est un... Euh, on a insisté beaucoup là-dessus, il va y avoir beaucoup d'argent de, de, qui va être injecté euh, pour euh, ben, isoler les bâtiments, puis tout ça, puis probablement, pour le futur, le les, les, les, les, les transport vert, donc, euh, je vous parle pas, c'est bien c'est mal, moi je trouve quand même qu'on a un avantage à s'en aller, en tout cas ici au Québec, dans l'électrification des transports, parce qu'on a une l'électricité abondante et peu chère, euh, <coughs> les infrastructures, euh... Euh, tout ce qu'il faut. bon euh, On a parlé de la troisième vague, ben là, c'est terrible. Les morts, euh, il y en a partout sur le bord des, des rues. Moi, je le vois pas, mais il paraît que c'est très, très... Euh... <rire> Et la réalité, je suis allé sur l'IRNS euh, du Québec, là, ça se trouve être l'Institut de la statistique du Québec et en ce moment, les morts, euh, c'est vraiment, vraiment en La troisième vague, on parle de cas de contamination et au commencement, il ne faut pas oublier qu'on nous avait dit que la contamination était essentielle pour euh, en arriver à des solutions. Et euh, j'ai vu euh, rapidement comme ça le docteur Fauci qui était devant une commission et euh, on lui pose les questions à savoir euh, pourquoi est-ce que le Texas qui a déconfiné à Texas Floride, Mais là, on parlait surtout du Texas. Pourquoi est-ce que le Texas, qui a déconfiné, on se trouve à avoir moins de morts que des États voisines qui n'ont pas encore déconfiné? Et euh, la, la, la réponse de Fauci est absolument euh, enfantile. Il ne comprend pas pourquoi, et, et lui-même le dit, euh, pourquoi qu'ils ont moins de contamination au Texas. Mais vous l'aviez dit au commencement, il fallait être, euh, moins de, de morts. Euh, il fallait être contaminé et c'est ça que, euh, que Arruda a dit ici au Québec, faut aussi a dit et en ce moment les états les plus déconfinés, euh, on parle du Texas surtout comme modèle, mais il y en a 18 et même je pense qu'il y en a encore plus que ça, euh, c'est fini, la mascarade est finie, euh, mascarade oui vraiment est finie et on, là on a commencé à déconfiner et ça va très très bien moins de morts, euh, les, les business euh, continuent à, à poursuivre euh, leur, leur euh, restructuration pour euh, donner un service aux citoyens, et ça va bien. Donc, euh, on va aller voir, euh, ça c'est au niveau des États-Unis, mais au niveau du Québec, euh, je pense que ça commence à sentir la soupe chaude, parce que les médias traditionnels, eux, commencent à avoir des euh, discours qui se revirent un peu contre le gouvernement. C'est leur jeu, ils vont dire que euh, le gouvernement a failli dans tout ce qu'il a fait c'est sûr, parce que dans le fond ils veulent reprendre de la crédibilité de la part euh, du public moi je vous dis tout simplement, euh, n'écoutez pas ces médias-là qui nous ont menti tout le long qui n'ont pas été honnêtes, ils ont été très très malhonnêtes avec euh, la population et euh, maintenant euh, ils vont essayer de se refaire de la crédibilité mais je pense que les jeux sont faits et ces médias-là vont euh, être abandonnés par plusieurs donc euh, on a parlé de la troisième vague, chômage... Euh, euh, on va rajouter euh, pour euh, ceux qui vont euh, avoir des prestations d'assurance chômage, on va rajouter ça un an de plus, donc c'est le même problème qu'aux États-Unis que je viens de vous parler il y a des personnes qui vont être plus avantagées à rester sur le chômage euh, qu'à aller travailler, donc c'est une des raisons pour laquelle les pénuries d'emploi vont se poursuivre, on rajoute un an, là, vous ne faut pas oublier euh, pour les chômeurs euh, la PCRE se poursuit jusqu'au 22 septembre euh, 2021, euh, on rajoute 12 semaines, je pense que le montant va être euh, diminuer, mais quand même, euh, on a ça. Euh, à, à, à, allocation des travailleurs. Pour ceux qui veulent travailler, ben, on va avoir euh, euh, des avantages euh, à aller travailler, parce que dans le fond, il y a plusieurs personnes qui, à cause de la PCRE, euh, n'auront pas travaillé. Et je vous dis, ici au Québec, c'est vraiment une folie. Là. On, on s'arrache euh, les cheveux pour essayer de trouver euh, euh, des, en, des employés, euh, parce que dans le fond, on a, on a euh, euh, demande de, de, de euh, on n'est pas capable de fournir. Et euh, la dernière euh, mesure qu'elle a parlé, c'est salaire de base de 15 de l'heure. Donc, euh, c'est sûr qu'au niveau des petites entreprises, euh, si les petites entreprises continuent à bénéficier des aides, au niveau du loyer aussi, euh, donc euh, les entreprises vont être en mesure de justement peut-être euh, donner ce fameux 15 de euh, l'heure. L'autre aspect aussi qu'on a parlé là-dessus, là, là on veut taxer vraiment euh, les riches, euh, c'est c'est un fait. Euh, on veut taxer. On l'appelle ça la taxe de, sur le luxe. Euh, les bateaux au-dessus de 250 000 euh, les, En tout cas, euh, les détails de ça sont là. Mais euh, c'est vraiment... Euh, un taxation des riches, Quelqu un, quelques-uns ont reproché cependant qu'on n'est on pas allé euh, chercher de l'argent pour les grands euh, Google, Amazon, tout ça, là. On, on leur laisse beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, le budget, c'est un peu ça, c'est encore beaucoup d'argent, on rallonge les, les programmes pour faire en sorte qu'on puisse justement euh, euh, continuer à... à à ralentir l'économie. On dit euh, Christian Freeland, euh, que c'est terrible ce qui est arrivé aux petites entreprises, euh, mais dans le fond, il faut comprendre que les gouvernements y ont, euh, ont contribué carrément à détruire des petites entreprises. Donc euh, les larmes de crocodile qu'on entend comme ça, pour moi, ça, me, ça ne me console pas. La seule chose que je vous dis et que je, je dis aux entreprises de faire, parce que dans le fond, ça ça remplace un, mon fils, comme je vous, vous ai parlé souvent, une entreprise. Et, et ce qu'il a eu comme aide, ça ne remplacera jamais à ce qui a été perdu. Euh, il a perdu, euh, euh, même si on donne un petite PCRE et euh, des aides au niveau du loyer, ça ne remplace jamais son chiffre d'affaires. Euh, J'ai encore euh, rentré les dernières euh, la comptabilité. Là. Euh, écoutez, euh, c'est des pertes sèches qu'il ne retrouvera jamais. Et pour repartir avec euh, cette nouvelle euh, manière de penser encore, euh, c'est... Non, l'économie, euh, moi, je, ce que je prétends, hein, là, écoutez, je vous dis... Euh, ce qui va arriver. Essayez d'être aux aguets. Je vais vous en parler souvent dans mes vidéos euh, parce que là, le budget va être plus décortiqué. On va savoir plus. Il y a la, les garderies euh, qui vont s'étendre à travers le, le Canada aussi. Euh, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vous dis qu'il faut être aux aguets quand même. Mais je pense que c'est tout dans le grand plan là, de, de, des mondialistes de, de vouloir euh, euh, contrôler euh, la planète. Mais euh, ça me fait pas peur. Je dis, euh, je suis très, très très très positif et euh, je ne tombe pas dans la peur du tout du tout je ne tombe pas dans la peur de de, de de ce qu'ils veulent euh, continuer, poursuivre, euh, c'est-à-dire euh, faire peur aux, aux gens pour euh, euh, continuer à mettre des mesures comme ça pour euh, « Ah, le bon gouvernement va être là toujours pour nous aider. » Et pour terminer, on va aller voir nos graphiques. Euh, je pense que au niveau du budget, là euh, ben, dans le fond, ça se résume, c'est 100, euh, 100 milliards de dollars euh, injectés sur trois ans euh, ben, avec les, les programmes actuels qui vont être Tendu, mais probablement euh, qu'en septembre, si on arrive avec la quatrième vague, euh, cinquième vague, dixième vague, euh, on va continuer à mettre de l'argent pour aider euh, les petits, mais on, aidera pas, on on voudra pas réellement de relance. Euh, c'est triste parce que dans le fond, tout ce qu'on voudrait on voudrait savoir de ces gouvernements-là, c'est euh, arrêter de nous achaler. On qu'on puisse faire de la, du, du business et on va, on va s'occuper de nos affaires. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent continuer à, à, à être là, oh, comme des bons pères, bonnes mères de famille, euh, euh, on s'occupe de vous, ne euh, cassez-vous pas la tête. Mais je pense que leur petit plan commence à avoir des fissures. Là. Mais euh, comme je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, tu dis quelque chose une journée, non, non. je vais vous donner mon discours, il est clair, clair, clair. C'est que je vous dis ce que les ces gouvernements-là, ils ont brisé l'économie. Des petits des petites PME, tout ça, ils ont brisé ça. Mais pour une PME, qu'est-ce qu'elle qu doit faire? Ou pour un individu, ce qu'il doit faire, tout simplement, c'est prendre, ce les, les les, prendre les aides gouvernementales à cause d'une seule et unique raison, c'est vous qui avez brisé l'économie. Donc, vous, nous devez... Les individus, les petites entreprises qui ont souffert, euh, les, euh, les enfants, euh, les familles, euh, et peut-être qu'il va y avoir des poursuites après tout ça. C'est ça qui est mon discours, tout simplement. Profitez de tout ce que le gouvernement offre, pas parce qu'il est généreux, qu'il vous fait du bien, il vous donne ça parce que dans le fond, il a mal agi, point. Et euh, Chrystia Freeland, dans son discours, le dit elle-même euh, que les gouvernements, elle euh, s'en excuse, que les gouvernements ont mal agi. Une des gestions des CHSLD un peu partout sur euh, au Canada, c'est pas parce que dans le fond les euh, le, le coronavirus a fait beaucoup de victimes, c'est une mauvaise gestion des systèmes de santé. Et ça, ça dure depuis des années. Et là, c'est ressorti plus fort. Mais c'est ça la réalité. C'est et qui ont fermé des hôpitaux depuis euh, des années, jusqu'en 2018. Ici, dans la région, on a eu de fermer, et là, maintenant, on subit ça, et on se dit euh, « Ah, ben là, on le regrette, oui, c'est ça. Ouais. » okay. On va regarder les graphiques pour terminer, pour pas trop se fâcher de la situation. Mais mon discours est clair, c'est de tout simplement euh, prenez ce que le gouvernement vous donne. Il vous a volé euh, votre vie, euh, votre liberté. Bon, ben prenez ce que le gouvernement vous donne. Euh, L'or maintenant. L'or, euh, on continue un peu à, à la petite montée, là, mais c'est pas convaincant. Le Bitcoin a euh, quand même a dégringolé pas mal, mais je ne sais pas, je suppose que ça s'en va. Euh, L'argent. L'argent, elle-même, euh, on a la petite montée qui continue, mais c'est pas convaincant. convaincant. Euh, mais euh, l'or, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le dollar américain, parce que là, je dis le dollar, bonne nouvelle, c'est pas que c'est une mauvaise ou bonne nouvelle, mais je vous dis, à long terme, le dollar américain va faiblir parce qu'on va continuer à injecter euh, des masses énormes d'argent. Donc, on dilue la valeur du dollar américain. Et euh, c'est ça qui arrive sur le long terme. On a eu la petite montée ici, on va continuer à, à descendre, euh, au niveau des, euh, on va aller voir pour terminer, euh, peut-être, euh, ben c'est ça que je, je cherche, attendez une minute, euh, GDX, ouais GDX, on avait eu la petite montée ici, ça se trouve avec les juniors, mais c'est pas encore, le couloir n'est pas encore cassé, mais c'est XAU que je voulais vous montrer, euh, qui semble être plus fort, là. mais regardez, on est au sommet du couloir ici, est-ce que ça va se poursuivre, euh, c'est ça, c'est déterminant, là, parce que dans le, au niveau du RSI, euh, ça ressemble quand même très bien, là. on a comme cassé, là, et euh, le RSI est toujours un signal avancé de euh, du mouvement des prix, donc euh, euh, c'est cassé à la hausse au RSI, mais euh, sur le graphique lui-même, c'est pas encore cassé. Il faudrait vraiment casser ce canal-là pour avoir un élan euh, aussi important. Euh, donc, euh, oui, ce a... On, on a plusieurs minières qui. Ben, regarde une géante là, de Pied à la Sonde, Franco-Nevada. Le rebond est arrivé et là, on est parti comme à la hausse. Là. Euh, là, ça semble très, très bien, là pour euh, le plus long terme. Euh, donc, euh, non, au niveau de l'or, l'argent.. Euh, euh, je pense que ce mouvement-là peut se poursuivre, mais comme je vous ai dit souvent, c'est pour moi qui mène, euh, je ne suis qu'un observateur. Euh, au niveau, pour terminer, bon, on va terminer avec ça, on, on commence à cra craindre une correction, mais sur le long terme, euh, le Dow Jones, regardez, il n'y a rien, rien d'effrayant avec, avec qu ce qui est arrivé, même si en ce moment, les futurs sont à la baille, c'est absolument rien. Mais moi, je pense qu'on pourrait avoir cette fameuse correction, là, qui pourrait euh, peut-être... Euh, euh, faire en sorte qu'il y ait un, un, un soulagement des marchés, parce que c'est un peu trop euh, euphorique. Et ensuite, les gouvernements vont être là. Christian Friedman l'a dit, ça va se poursuivre euh, pour très longtemps, cette injection monétaire-là. Et euh, comme je vous dis, au niveau des États-Unis, euh, les chômeurs vont continuer à demeurer sur le chômage, parce que c'est souvent plus payant leur situation. On parle des, des peut-être des, des, des, des petits employés là, qui ne gagnent pas trop cher. Et c'est plus payant de rester sur le chômage, donc ils vont le faire, profiter de l'été. Et plusieurs vont faire la même chose au Québec et au Canada à cause de, du budget qui vient de, ressort, de sortir avec Christian Freeland. Donc on, on se revoit vraiment bien bientôt pour des nouvelles vidéos, pour voir aussi quest ce qui va se passer cette semaine suite à, à tout ce, ce budget-là. Merci.